Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode des vlogs de flashing led et cette fois-ci sur un nouveau chantier sur le diamant, les villas bleu horizon composées de trois petits bungalows donc euh, tous avec leur petites bac à planches comme ça voilà et d'une grande villa toujours éclairée avec les luminaires de flashing led. Nous avons donc tout aménagé en luminaires dans ces villas. Dans les chambres, on a placé des appliques de 12 watts qui éclairent relativement bien. Dans les WC indépendants, des hublots à indice IP44 d'étanchéité, hublot plat rond. Et dans les salles de bain, des miroirs lumineux. Petits bungalows que vous pouvez observer sont aménagés de la même façon, donc avec les mêmes luminaires que vous avez pu observer dans le premier bungalow. Et cette allée est éclairée avec des petits potelets qui prennent des ampoules GU10 qui éclairent super bien d'ailleurs. Et chaque façade des bungalows est mise en valeur avec des appliques up and down. Nous irons maintenant dans la villa qui se trouve juste là-haut. Allez, let's go Nous voici arrivés dans la villa. Donc on peut observer que la terrasse extérieure est super bien éclairée. On a positionné des appliques trois têtes en indirect, mais aussi des appliques up and down et des projecteurs pour l'ensemble de la luminosité extérieure sur cette terrasse. Pour les luminaires intérieurs dans les pièces à vivre, nous avons opté pour des suspensions. Et les différentes chambres, voilà, il y en a, il y en a, il y en a trois, me semble-t-il. Toujours avec les appliques, les miroirs. toutes les chambres sont à peu près pareilles Vous pourrez observer le bel accueil de l'hôte pour la villa toujours bien accueilli allez c'est parti on va dehors on va regarder un petit peu comment se passe l'interview on nous a dit sur le bateau. Il faut pas parler. A contrario, si on est dans un univers un peu froid, un peu matériau neuf, on en Ok, il n'y a pas de problème. Le tournage est fini. Alors, mode impression, je pense que là, ce sera comment là À suivre. Hello! Aujourd'hui, on se retrouve directement au magasin Flashing LED, celui de Fort-de-France, pour rencontrer le vendeur qui s'est occupé du chantier. Salut David! Salut! Comment vas-tu? Ça va, ça va, très bien, et toi? Ça va! Alors, du coup, tu peux nous expliquer un petit peu euh, comment ça s'est passé, la rencontre avec l'hôte, euh, comment tu as pu euh, la conseiller pour euh, les luminaires, etc. Je sais que tu as travaillé avec euh, un commercial, mais euh, tu as été beaucoup présent pour, euh, pour le conseil des luminaires. Donc, du coup, explique-nous un petit peu comment ça s'est passé. Alors, effectivement, la cliente est venue nous voir, donc elle avait quand même un, un sacré projet. En cours, euh, qui concernait quand même plusieurs villas, euh, l'objectif était quand même d'avoir des luminaires euh, assez discrets, euh, mais également assez puissants en termes de, de rayonnement. Euh, il était important aussi pour elle d'avoir quelques pièces maîtresses hein, dans les différentes villas, notamment des suspensions assez aériennes et puis euh, avec pas mal de, de puissance lumineuse pour pouvoir couvrir quand même des espaces ouverts assez vastes. Ok, bah, super alors, euh, bah, merci en tout cas pour toutes ces explications. Et puis, bah, euh, qu'est-ce qu'on dit aux clients De venir très vite à flashing LED. Exactement. Et de et suivre puis, tes conseils De suivre tes conseils <rire> pour pouvoir avoir des projets et des réalisations vraiment euh, magnifiques. Ok, super, merci beaucoup. Ce sera tout pour les vlogs de flashing LED cette semaine. En tout cas, nous espérons que ce nouveau format vous plaise. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire et surtout à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux. Activez la cloche de notification sur YouTube, surtout, c'est très important. Nous vous laissons avec quelques petites images des Villas Bleu Horizon. Et on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures et de nouveaux éclairages. Allez, à bientôt